Compagnie africaine pour la restauration de la santé. Nous faisions, bon, je vais dire, dans trois maladies au départ le diabète, le cancer, et puis les hépatites. Mais il y avait une dame qui nous avait contacté, et puis euh, elle nous a posé un problème de santé. Il s'agissait donc des arthroses. Elle avait les arthroses euh, avancées, c'est-à-dire que c'était tellement chronique qu'elle n'arrivait même plus à marcher. Et elle nous avait demandé donc de lui faire, de lui trouver une solution. Et puis on lui avait proposé une pommade. Et la pommade, que voici, c'est ça qu'on lui avait proposé. Elle avait commencé par l'utiliser. Deux semaines après jeudi, elle nous a appelé pour nous dire que c'est une bombe contre les arthroses. Que maintenant, elle peut faire tous ses mouvements. Elle va même marcher. Elle fait, c'est-à-dire, elle ne sent plus les douleurs. Elle voit que effectivement la santé des os au niveau de ces, de ces cartilages-là sont en train, effectivement, et cette santé est en train d'être refaite. Donc, il y a effectivement la restauration de la santé à son niveau. C'est ça. Et c'est ça qui fait maintenant la fierté, euh, depuis quelques jours déjà, donc de, une autre fête, je vais dire, que depuis quelques jours, de la Grande Compagnie africaine pour la restauration de la santé. Nous avons déjà, euh, en un mois et demi, vendu à 112 personnes l'ont utilisé et eux tous ils ont donné le même résultat et il y a certains même qui sont allés jusqu'à augmenter ça dit donner plus davantage par rapport à l'utilisation du produit ils ont dit que les autres avantages c'est que ce produit cette pommade efface même les vergetures donc ça régénère alors la peau donc euh, des, des, des hommes donc c'est une restauration et les boutons aussi il y a quelqu'un qui a parlé de ça et nous ne savions pas qu'il avait aussi des boutons, il nous a dit que les boutons aussi étaient partis. Donc, et depuis qu'il a cessé d'utiliser, il faisait partie des premiers à utiliser le produit. Depuis qu'il avait cessé d'utiliser, les boutons ne sont plus revenus. Donc on s'est dit, ça veut dire que c'est vraiment une grande découverte pour cette compagnie. Bon, l'appel que nous avons à lancé à la population, c'est de nous contacter. Pour tous ceux qui souffrent donc des maux de genoux, maux de hanches, euh, de dos, en tout cas, tout ce qui est lié à la dégradation des cartilages, des os, des articulations, là, de nous contacter, même si c'est un simple rhumatisme, de nous contacter pour avoir la pommade. Parce que c'est une pommade, nous même on ne connaît pas encore les limites de ses effets. Voilà, et c'est à travers l'utilisation quotidienne qu'on saura que ah, cette pommade peut faire jusqu'à... Tel niveau. J'ajoute que ce produit, euh, pour celles, toutes les filles par exemple qui ont des boutons au visage et qui utilisent quotidiennement des produits, des produits chimiques et autres, et qui n'arrivent pas à trouver satisfaction définitive, lorsqu'elles vont commencer par utiliser ce produit, ça va partir, les boutons là vont partir ne vont plus revenir. Même les vergetures au niveau des bras, au niveau du ventre, tout ça là, ça va partir. Parce que c'est fait à base des plantes, donc c'est naturel. Donc je vais dire que c'est l'Afrique qui est en train de gagner ici. Pour tous ceux qui désirent nous contacter pour avoir la pommade dont nous parlons et qui détruit les arthroses, nous sommes à Godomé, CDB. Donc, s'ils viennent au niveau du séminaire d'arthropocody, ils appellent le numéro le plus 229-68-20-116-92. Ou bien s'ils veulent me joindre directement, ils peuvent appeler le plus 229 97 35 12 37